Le comptable notarié, c'est deux métiers en un. C'est un métier d'échange. On n'est pas enfermé dans un bureau, tout seul devant son ordinateur, comme on peut voir dans les séries ou dans les films. On n'est pas, on pas le, le notaire à papa. Ok, c'est fini. Salut à tous, bienvenue en Normandie à la découverte des métiers du notariat qui recrute. Mon projet d'acquisition avance, j'ai trouvé mon bien. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser avec Arnaud à la découverte de son métier de comptable. Suivez-moi. Salut Arnaud. C'est Géry Tu vas bien Et toi Bah ouais, super Bah écoute, je suis venu découvrir ton métier de comptable en office notarial, et en plus j'ai mon dossier d'acquisition ah bah, qui écoute, est là, donc tu vas m'expliquer en bon, quoi consiste ton job par rapport à ce dossier. comptable notarié, c'est deux métiers en un. C'est un métier de comptable classique, okay. qui s'occupe de toutes les factures de l'entreprise, que peut faire n'importe quel comptable. Et la deuxième partie, c'est la comptabilité notariale. C'est-à-dire C'est celle qui s'occupe de, de retranscrire comptablement les aspects juridiques d'un acte. Dès que tu mets le premier sou pour, pour, euh, pour dire « Ok, j'achète !» Jusqu'à ce que moi je te dise « Voilà ton acte, il est fini et voilà ce que tu as versé en plus. Okay. » Voilà Notre vie, notre métier, c'est de suivre financièrement toute la vie d'un acte. D'accord. Bon, t'es fort en maths alors toi Pas du tout Ah bon alors, ça peut rassurer Pourquoi euh, Parce que c'est une logique comptable et non une logique mathématique. Je dis souvent que la comptabilité est le miroir de l'acte. C'est-à-dire que ce que tu fais juridiquement doit être retranscrit comptablement. Okay. Tu achètes quelque chose, au travers de l'acte, on dit que tu en deviens propriétaire, mais moi, comptablement, je prouve bien que tu as payé le vendeur. D'accord, et tout au long de l'acquisition, c'est ça Tout au long de l'acquisition, tout ce qui est à payer, toutes les pièces qui sont à payer, la taxation qui est à faire, le paiement au vendeur, le paiement des droits, le retour de l'acte, le solde de compte, parce que le notaire est obligé de se provisionner au-delà du coût réel, okay. c'est la loi. Donc c'est pour ça qu'on rend toujours un peu d'argent, de A à Z, on est comme le notaire qui suit ton dossier, sauf que nous c'est financier. Okay. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job toi Arnaud Moi c'est le fait de, de rencontrer, d'être avec des gens, d'avoir un univers sur lequel j'ai beaucoup de tiers, que ce soit client, clients, professionnels ou autres, à qui on a une okay. c est en relation. Donc c'est un métier d'échange. Très varié. <rire> Très varié, en plus j'échange avec mes collègues. Okay. Ils viennent me voir, qu'est-ce qu'on pense de ça, comment on pourrait faire quand on a des gros dossiers, on se demande comment les monter. Euh, l'analyse de la partie fiscale et moi l'analyse de la partie euh, comptable. On n'est pas enfermé dans un bureau tout seul devant son ordinateur, euh, comme on peut voir euh, dans les séries ou dans les films où ils sont euh, okay. ternes. Oui. Tu rencontres quand même les clients Non, très peu, très très peu. Je les ai au téléphone, c'est pas trop mon métier de les rencontrer. Toi, as eu, as eu un clerc de notaire, tu as eu un agent immobilier, tu as eu des gens face à toi pour rédiger juridiquement ton acte. Moi, je fais mon métier derrière, juste pour faire le suivi financier, la vie financière de ton acte, okay. voilà. Toi, quelle est ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui Moi, j'ai fait des études jusqu'en BTS comptabilité, que j'ai pas eu, mais ça prouve bien que ce pas parce que tu as main que tu peux pas réussir, okay. dans une voie. Voilà, et je suis rentré comme ça par, euh, par hasard, et puis de fil en aiguille, ben, j'ai changé d'études, j'ai appris au fur et à mesure des façons de travailler, études rurales, pas rurales. Le problème de notre métier, c'est que comme il n'est pas connu, on ne peut être formé que de l'intérieur. En études En études, donc moi c'est ma sixième étude, et voilà quoi, donc euh, quelqu'un qui... Euh, qui n'est pas forcément, euh, forcément issu de la comptabilité, mais qui a une logique et qui s'intéresse à faire le sa, job, peut commencer, peut rentrer par la petite porte et euh, accéder à, au fur et à mesure à des parties du métier de plus en plus intéressantes. Donc les trois qualités qu'il me faut. D'abord la logique. La rigueur, on ne peut pas, on peut pas faire autrement. Et le fait d'être ouvert aussi bien à ses collègues qu'à l'extérieur. Okay. Bon, et pourquoi tu as quatre écrans C'est une vraie tour de contrôle et ton parce bureau. Qu parce qu'on travaille beaucoup. Parce que là, j'ai deux postes, un à Paris que tu peux voir derrière et un sur Caen. Donc je gère tous les fonds clients et malgré cette vieille machine à calculer, bien que mon bureau soit plein de papiers, <rire> on est très digitalisé. On n'est pas, on pas le, le notaire à papa. Okay. C'est fini. Bah, plus deux, le reste c'est de l'expérience. C'est quand tu veux, à Caen ou ailleurs. On compte sur toi, bien sûr. Géry, avec ton temps, on est digitalisé. Les deux. Bon Arnaud, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Il a pas de quoi. Moi j'ai adoré l'expérience. Bon, et pour mon dossier du coup Très bien. Tu Après. valides Je valide. Prochaine étape La formaliste. Formaliste, alors oui. moi je ne connais pas du tout ce boulot, mais je vous invite à le découvrir ensemble au prochain épisode. Lui ou le boulier Il n'est pas là, on l'a planqué quand même. Ouais. On est digitalisé ouais. mais à l'ancienne, <rire> avec le boulier chinois. <rire>